Aimerais-tu connaître les bienfaits de l'eau citronnée Si c'est le cas, regarde cette vidéo jusqu'à sa fin. Salut, salut c'est Adjoa, j'espère que tu vas bien. Alors tu connais très bien le citron et tu sais que c'est un fruit gorgé de vitamines. Oui, le citron contient de la vitamine C, du calcium, du magnésium, du fer, du potassium et des fibres. Alors, comment y prendre pour profiter de ce cocktail vitaminé Eh bien, bois de l'eau citronnée agent. L'eau citronnée est un excellent diurétique car elle stimule l'activité des reins et aide à mieux digérer. Elle est également un bon remède contre les problèmes de digestion tels que les ballonnements et les brûlures d'estomac. L'eau citronnée accélère ainsi le métabolisme et aide à perdre du poids. Comme le citron contient de la pectine, il combat efficacement les fringales, ce qui t'aidera à maigrir ou à mieux contrôler ton poids. Le citron aide à avoir une défense immunitaire renforcée. La consommation régulière de l'eau citronnée réduira l'acidité de l'organisme, luttant ainsi, contre l'inflammation du corps qui peut entraîner des maladies telles que le paludisme, l'arthrite, l'asthme, le diabète, les affections cardiovasculaires, etc. La vitamine C présente dans le citron t'aidera aussi à avoir une peau de rêve car elle maintient l'élasticité de la peau et assure la régénération des tissus. En plus, elle lutte contre les imperfections et le vieillissement de la peau. Grâce à l'eau citronnée, ton corps aura un regain d'énergie qui induit la réduction du stress et des angoisses en te galvanisant pour le reste de la journée. Alors maintenant, je vais te dire comment t'y prendre pour réaliser de l'eau citronnée. Presse le jus d'un demi-citron et ajoute en demi-litre d'eau tiède. Si ce mélange te paraît trop acide, tu peux y ajouter une cuillerée à café de miel et bois ce breuvage chaque jour à jeun avant de prendre le petit déjeuner. Alors il est important que tu attendes au moins 15 minutes ou encore mieux 30 minutes avant de manger pour profiter au maximum des bienfaits de l'eau citronnée. Et voilà, c'est tout. Et J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Alors, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir